Alors, plutôt, je vais aller, je vais, je vais prendre ce, ce chemin-là. Quelle est la question derrière la question Il euh, y a un trop plein de pistes pour toi. Tu es là sans cesse à évaluer les risques de ta vie plutôt qu'à vivre euh, le risque mesuré pour toi, à vivre l'expérience juste pour toi. Tu préfères, euh, tu préfères, euh, ouais, tu préfères péter, faire péter ton labo en faisant n'importe quoi avec tes expériences, plutôt que euh, faire euh, prendre le temps de mener une expérience à bien. Voilà ce que renvoie le côté insomnie. Je vais Je vais continuer à préciser. Ouais, il y a un côté « je veux tout faire ». Et en même temps, je refuse d'acter quelque chose qui aille dans un quelconque sens. L'insomnie est là parce que tu es pris au piège de ce choix-là, de ne pas bouger. L'insomnie est là pour te montrer que tu as envie de bouger. Hmm. Il n'est pas question d'améliorer quoi que ce soit. C'est simplement d'accepter dans la phase dans laquelle tu es et d'accepter les désirs. Euh... Le désir d'explorer le monde que tu ne t'avoues pas. Ce serait beaucoup plus juste dit comme ça en fait pour toi. C'est comme si je te, dirais, je te donnais cette image-là. C'est un enfant qui depuis tout petit dessine des paysages un peu fantasmagoriques. Des choses qui sortent de son, de son imagination et qui sont euh, d'apparence imaginaire. Et euh, ce, cet enfant, devenant, euh, devenant adulte, parcourant le monde, se rend compte que pendant ses voyages, il rencontre euh, les paysages qu'il avait dessinés étant petit. Et. Toi, tu les as bien dessinés, tes paysages. Sauf qu'à quel moment tu as validé dans la réalité qu'ils existent ou pas En quoi le fait de parcourir plusieurs chemins te gêne En quoi le fait d'avoir des désirs sûrs qui pourraient soumettre ta réalité te gêne À quel moment tu as peur d'embarquer les autres dans ta folie Et si, si je résume simplement une histoire d'énergie qui est mal... Euh, d'énergie, d'essence, de carburant qui est mal utilisé. T'as un diesel et tu mets de l'essence dedans, donc ça peut pas marcher. Euh... T'as un, un... Comment je pourrais dire ça T'as un trop-plein mental et tu nies le corps un trop plein mental et tu dis ta gueule à ton corps. Donc ton corps te, le fait, te fait savoir qu'il qu a un trop plein d'énergie, c'est normal. Et pour le coronavirus chez toi, une autre lubie de plus. Il faut, en fait, il faut, il faut bien que tu construises quelque chose. Voilà l'information voilà prioritaire pour toi. Tu refuses de... Tu, tu, tu refuses de construire quelque chose qui soit vraiment euh, en cohérence avec qui tu es. Donc, il te faut un palliatif pour pouvoir, euh, comme quelqu'un d'obsessionnel, qui aurait besoin de se concentrer sur quelque chose pour calmer son mental, pour calmer son esprit. Voilà ce que c'est le coronavirus pour toi. Alors, qu'est-ce que ça vient euh, révéler du groupe, cette histoire de... Euh, Coronavirus d'insomnie euh, et de ce que j'en ai découvert derrière. On élabore, vite, on, on élabore très vite des plans, mais on se refuse à les à les, mais on se on fuit face à la mise en action. On fuit face au au côté euh, par quoi je commence. Commencer, c'est difficile. Être... Euh... <rire> J'adore. J'adore ce que je découvre. C'est vraiment le côté... Euh... J'ai la, la carte mentale de tout ce qu'il me faut. Je sais précisément que si je fais ça, ça va donner ça. Et je sais précisément que si je fais ça, euh, ça va réussir. Mais j'en reste là parce que c'est trop parfait. C'est tellement parfait que je ne veux pas que ça bouge. C'est tellement parfait que je ne veux pas que ça bouge. Parce que si je le mets en matière, il y a risque que ce soit plus parfait. Il y a un risque que je doive rendre des comptes. Voilà ce que m'envoie l'énergie du groupe. Il y a un risque que les autres me, me disent que ce que je fais n'est pas accompli et je le croirais tellement je suis une bonne poire. Tellement je ne suis pas sûr de ce que je fais. Je ne suis pas sûr que la pierre que je pose de, dans cette position à cet endroit-là est la bonne pierre et soit le bon moment, et soit le bon euh, le bon endroit au bon moment. Donc on a on a un, un idéalisme. On a une sorte d'idéalisme dans comment ça devrait se passer, de quelle manière ça devrait se passer. On est attaché ouais c'est ça. On est attaché à un plan précis et si ça et si ça ne se passe pas euh, selon le plan établi c'est forcément un échec on va forcément être euh, mis en face de son incompétence ouais voilà